Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien Bien, bien, merci. Super. Je vais vous raconter une histoire. Mmh. <rire> à tous les oppressés des dictatures et des démocraties, je tiens ce soir à dire une chose très importante. Démerdez-vous. <rire> Démerdez-vous tout seul parce que personne ne fera rien pour vous. Moi, j'aime beaucoup faire croire à ce que je dis. Je suis un baratineur. Le grand bordel d'enfer de ce monde qui braille pour ci, qui braille pour ça, qui braille pour brailler ou faire des disques d'or, c'est tout de même bruyant. C'est pathétique. A votre avis, est-ce que j'ai fini Ou Non. Les écrivains ont leurs livres dans les bibliothèques. Les écrivains ont leurs livres dans les librairies. Les écrivains ont des invitations sur les plateaux de télévision, les écrivains ont des invitations dans les radios pour discuter, les radios intéressantes et culturelles. Et les écrivains ont quelquefois de l'argent et quelquefois ils n'ont pas d'argent. Et alors où on va avec ça, vous allez me demander Eh bien justement, on va nulle part. Mais comme dit chacun comme qui dirait, qui dit quoi à qui Là est eh bien la question.